J'aimerais aborder avec vous un point particulier dont on ne parle pas très souvent, même si on parle beaucoup de, de la victoire de Jésus-Christ. Euh, comme ce n'est pas lié à notre, disons, notre civilisation moderne, euh, nous passons cela sous silence. Paul on parle, l'apôtre Paul en parle, parce que Paul était un... un citoyen romain. Bien sûr, c'était un, un hébreu, il avait été élevé au pied de Gamaliel, c'était un rabbin juif, un pharisien, mais il avait aussi la citoyenneté euh, romaine. Euh, il était né à Tarse, qui était une ville renommée de l'époque une ville romaine, et il avait donc cette nationalité romaine. C'est ce qui va lui permettre d'ailleurs de faire appel à César lorsqu'il va être injustement accusé à Jérusalem par des... Des juifs fanatiques qui voulaient le faire mourir alors qu'il était en visite à Jérusalem. Il va en appeler à César et ainsi Dieu va utiliser cette circonstance-là pour le faire aller à Rome où il sera prisonnier pendant plusieurs années et où il va être le moyen d'approcher euh, la maison euh, des rois comme... Et des, et des grands de ce monde, comme Dieu le lui avait dit, qu'ils seraient témoins vis-à-vis -vis des personnes de haut rang de ce monde. Donc Paul connaissait très bien l'histoire, bien sûr, romaine, les coutumes et les habitudes, et beaucoup de ses écrits font référence à, euh, à l'histoire romaine de l'époque. Il faut donc euh, faire un petit retour en arrière et, et chercher un petit peu à connaître cette histoire si nous ne voulons pas faire des erreurs d'interprétation. Lorsque Paul parle du, du triomphe de Jésus Christ, donc il fait référence au ce qu'on appelait les triomphes romains, c'est-à-dire euh, lorsqu'un Romain un général romain avait gagné euh, la guerre dans des territoires, avait ramené un grand butin, avait donc institué la paix euh, romaine, la Pax Romana, dans cette région du monde qu'il était allé conquérir. Lorsqu'il rentrait à Rome, eh bien, il y avait ce qu'on appelait une fête, c'est-à-dire un triomphe avec, bien sûr, un défilé le Général Rain Vainqueur allait défiler dans Rome à la tête de ses troupes et c'était ce qu'on appelait un triomphe majeur où en général euh, on construisait un monument ce qui était comme une porte de la ville, le monument n'était pas dans le centre de la ville mais au périphérique et le Général Romain passait avec son armée au travers de la, la porte, c'est ce qu'on appelait un arc de triomphe. L'armée laissait au champ de Mars, qui était le dieu de la guerre pour les Romains, laissait toutes leurs armes. Donc les soldats rentraient dans Rome par euh, par la voie triomphale, qui était qui était réservée à cela. Enfin, ça fait nos, nos champs Élysées parisiens. Et ils euh, ils défilaient avec un, un cortège, un cortège de ces du butin et bien sûr euh, des prisonniers. Alors le défilé, en quelque sorte, euh, c'était lui servait aussi euh, de cérémonie à la à, de retour à la vie civile. C'est-à-dire qu'une fois que le le, le cortège triomphal avait avaient défilé, étaient passés par la porte, par l'arc de triomphe, étaient montés jusqu'au Capitole pour sacrifier euh, à Jupiter, tout simplement, euh, eh bien, les, les, les généraux, les légionnaires, tous ces vainqueurs, tous ces hommes qui avaient gagné la guerre, redevenaient de simples euh, citoyens. C'était en fait, en même temps, une façon de, de mettre fin à quelque chose d'assez exaltant qu'étaient les, euh, les guerres romaines. Alors, euh, Jésus-Christ, en quelque sorte, a gagné la guerre, et pas en quelque sorte, en réalité. Euh, il a vaincu, il est le prince de paix, il a gagné. L'ennemi est vaincu, il a dépouillé l'ennemi de sa puissance. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul peut parler du cortège triomphal de Jésus-Christ. Épitre aux Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 13. Et vous Lorsque vous étiez mort dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui. Il, c'est Dieu. Dieu vous a vivifié ensemble avec lui. Nous ayant pardonné toutes nos fautes, ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance et qui nous était contraire. Et il l'a ôté en la clouant à la croix ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant d'elles à la croix. Au verset 10, il est dit, « Christ, qui est le chef de toute principauté et autorité ?» Seconde Épître aux Corinthiens, chapitre 2 et verset 14. Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu, car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu à l'égard de ceux qui sont sauvés et à l'égard de ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort et aux autres. Une odeur de vie pour la vie. Nous dirons en Apocalypse, au chapitre 2 et le verset 10. « Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. » sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie puis au chapitre 4 nous lirons quelques versets du chapitre 4 sur le champ je fus en esprit c'est donc Jean qui est en esprit sur le champ je fus en esprit et voici un trône était placé dans le ciel et sur le trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis était à le voir, semblable à une pierre de jaspe et de sardus. Et autour du trône, un arc-en-ciel, à le voir, semblable à une émeraude. Et autour du trône, 24 quatre trônes. Et sur les trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres. Et il y a sept lampes de feu brûlant devant le trône qui sont les sept esprits de Dieu. Et devant le trône, comme une mer de cristal, semblable à du cristal. Une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône, et alentour du trône, quatre animaux, plein Dieu devant et derrière. Et le premier animal est semblable à un lion. Et le second animal, semblable à un veau. Et le troisième animal, à la face comme d'un homme. Et le quatrième animal, est semblable à un aigle volant. Et les quatre animaux, chacun d'eux ayant six ailes, sont tout autour et au-dedans plein Dieu. Et ils ne cessent jour et nuit, disant « Saint, Saint, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était et qui est et qui vient ». Quand les animaux rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens tomberont sur leur face devant celui qui est assis sur le trône et se prosterneront devant celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetteront leur couronne devant le trône, disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. » Car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. vidéo nous regarderons ensemble les différentes euh, j'irais dire composantes d'un cortège triomphal il y avait bien sûr le défilé avec euh, la structure de ce défilé il y avait les, le char les chars de butin mais il y avait aussi le char d'apparat du de celui qui triomphait. Il y avait l'armée, il y avait les prisonniers, il y avait des couronnes qui étaient aussi distribuées à tous ceux qui participaient à ce cortège triomphal. Il y avait ceux qui assistaient qui étaient obligés d'avoir un certain vêtement. On brûlait du parfum tout le long du parcours. Euh, il y avait donc des parfums qui, qui embaumaient l'air. Il euh, y avait la, les monnaies aussi qui étaient frappées de façon différente. Il y avait bien sûr des sacrifices, le sang devait couler, et la Pax Romana était instituée. Euh, les prisonniers étaient dépouillés, nus, c'est-à-dire qu'ils avaient perdu entièrement toute leur autorité, leur pouvoir et leur puissance, puisque leurs vêtements leurs bijoux, leurs couronnes, tout ce qui attestait de leur rang, leur avait été enlevé et ils étaient entravés, pieds et mains, et ils marchaient devant le char du triomphateur dans l'objectif de sacrifice. Nous verrons cela dans une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.